Alors, rectangle ou pas Rectangle ou pas De quoi il s'agit Il s'agit d'un triangle JLP. Jean-Louis Poisson, sur ceux qui veulent retenir JLP. Jean-Louis Poisson. L'angle L mesure 28 degrés. JL, 23,5 cm. JP, 12,5 cm. Est-ce qu'il est rectangle ou pas en J Voilà la question. Bien sûr, d'abord on pourrait le construire assez exactement, mais la construction ne nous aide pas. C'est possible qu'on trouve avec le rapporteur, ici, environ 89, quelque chose. Est-ce qu'on est sûr que c'est juste pas avec les erreurs du dessin Alors, comment vérifier qu'il est rectangle ou pas Voilà la méthode. S'il était rectangle, en J bien sûr, Alors, s'il alors, était, supposons qu'il soit rectangle en, en J, alors on pourrait utiliser, euh, avec la trigonométrie, le côté opposé de l'angle, le côté adjacent, c'est la fonction tangente. Tangente de 28 degrés est égale, côté opposé, 12,5, sur côté adjacent, 23,5. Voyons ce que la calculette nous dit. Voilà ce que la calculette nous dit. Tangent de 28 degrés, 0,531709432, etc. Tandis que ce quotient, 12,5 sur 23,5, c'est 0,531. Ça commence pareil. Et puis 9, 1, 4, 8, voilà. Autrement dit, après les millièmes, tout allait bien, mais les dix millièmes, ça change. Un tout petit, voilà. Un seul être nous en montre que et tout est dépeuplé. Un seul chiffre change et tout change. Le triangle n'est pas rectangle. Parce que s'il était rectangle, alors on devrait accepter que c'est égal à 9. Et comme 7 n'est pas égal à 9, le triangle n'est pas rectangle. C'était un raisonnement en utilisant la contraposée